Say thank you, Lord. Yeah. I believe this child is the last child me personally will consecrate. The last child I will consecrate directly. There are some people that are here to consecrate children. There are many ministers. The last child here that I will consecrate personally. There's many ministers to do this work. This is the last time in this year. I will do this consecration. But there's no other consecration again. We ask for the fam family. The family is you. The what? The Azean family. With the petit Matteo Sanchez Isao. Uh, Sanchez Isao. Born of 17 Rico September 17, 2022 Robo from the family. Sanchez Robo Sanchez Et Marie exactly. Carmel Jean. And from the family. From From From des naissances okay. qui justifiaient l'État qu'on aime. Et je ne do pas présentation, et aucun pasteur ne faire présentation ou consécration sans justification ne pas aucun pasteur faire consécration sans justification. If a pastor does this, if a pastor does this in the ministry, and I know that, I will give them a warning letter. Let me tell you something I'm not playing. I went into the uh, Dominican Republic. In the headquarters of uh, Dominican Apostle Republic. Apostle Fidel had a child to consecrate. He said for me to consecrate this child for him. When I got on the pulpit I asked for the uh, birth certificate and they had no birth certificate. And I was like I regret this I cannot consecrate the child. And I turned around not consecrated the child because it has a spiritual effect. And if the law knows that, it will ask you what's going do on. Do you hear what I'm saying? I don't do this. So this is why I show you the birth certificate even if it's your, your child, child consecration do not do it without a birth certificate you see? It, it has, has a the seal civil. the government seal on it, it has a bunch of codes on it it will be registered in the, in the church office tomorrow they ask you for justification and the church can give it Glory me to God. Ok. La famille. Hugo, est-ce que. Hugo Sanchez. Est-ce que. En présence de Dieu et en présence de cette assemblée. Nous sommes d'accord pour ce petit soit consacré au Seigneur. Avec Jésus, Papi Est-ce que nous sommes d'accord? Et Bébia, c'est propriété Seigneur, nous-mêmes, c'est gardien. Nous. Ça fait bon Dieu, les, Papi Chéroum. Est-ce que nous sommes d'accord pour nous lever Timounsa, suivant les normes de la parole, euh, selon les normes de l'évangile, suivant les normes sociales? Pour Timounsa, par exemple, en délinquant social, même pour son contribuable dans la société, hein, selon la toute volonté de Dieu. Nous sommes d'accord pour nous plaindre avec affliction, avec amour. Nous sommes d'accord pour nous ne pas mettre négatif en dedans. Oui, nous sommes d'accord. Oui, oui, nous sommes d'accord. Demain, si Dieu veut dire une bêtise, nous sommes d'accord. D'accord C'est pour devenir homme de Dieu, un prédicateur, un pasteur, un évangéliste, selon la volonté de Dieu. Un prophète, un serviteur de Dieu sauvé. Côté oui. lié là, c'est Timon Sauvélié. Enlèvement fait, il va aller en l'accord Au nom de Jésus. Est-ce que nous sommes d'accord ça? Est-ce que nous sommes d'accord ça? Nous sommes d'accord, Est Jésus. Est-ce que nous sommes d'accord, Mamie, oui. Papi, pour nous sont un modèle pour lui? Oui, pour nous avec Jésus. Nous sommes d'accord avec, avec Jésus. Pour avec Jésus. nous accorder nous? Oui, avec Jésus. Pour nous remettre ensemble? Oui, avec Jésus. Ok. Paul a dit que votre parole soit oui oui. Non, non, ce qu'on y ajoute vient du mal. Ok. L'Assemblée a prié de se mettre debout, s'il vous plaît, pour la consécration de cet enfant. Reçois mon sang. Il est sur ton terre. Esprit, esprit, descend J'attends le feu du tu ciel Reçois sais. mon sacrifice Il est sur ton oreille. Esprit, esprit, descend Père d'amour, dans le précieux nom de Jésus-Christ, Seigneur, mais petit ça, ce petit né le 17 septembre 2022 de la famille Hugo Sanchez, nous m'en pris s'il vous plaît, recevoir le Recevoir pour nous. Recevoir ce petit dans le nom de Matthieu. S'il vous plaît. Recevoir pour nous. Selon toute bonne volonté et désir ça, Seigneur. Vous présentez au matin en présence de cette assemblée. Vous présentez le petit matériau comme cela vient de toi et retournez là-haut. Nous allons là recevoir le nous en haut et inscrire parmi les enfants de cette assemblée administrativement et inscrire parmi les enfants sauvés célestement. Nous de recevoir le nous toucher et nous consacrer le baou. Je n'ai rien pour le voir dans la petite salle. Vieux diable dans la vieille diable, vieux diable dans les vieux diables dans la planète. Je n'ai pour le voir dans la petite salle. Nous consacrer, nous recommander le baou. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'on soit tête. Esprit, esprit descend j'attends le feu du son. Levons le cri, alléluia, gloire. Nous avons rectification s'il vous plaît excusez. Nous promesse, Dieu ne sait. Après midi en a passé. Your film pour yo instructive un manque mannaliste nous moi, un programme de planification baptême après-midi pour demain matin, donc euh, film n'a pas pu passer encore. S'il vous plaît, nous avons programmé euh, l'autre jour, nous avons annoncé pour film de passer à toute l'église euh, capable de participer aussi. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Levez mon cri, alléluia, gloire. Mm -hmm. On nous dit merci Seigneur. On nous dit à là où grand Seigneur. la ou merveilleux Seigneur. Levez mon mon matin. Amen. Amen. Sur cas Amen. Son planification. Bon Dieu fait pour vous. Levez-moi. Levez-moi. On nous crie alléluia gloire. On nous crie alléluia gloire. Et sois capable matin ou même qui l'a, qui pourquoi accepter Jésus, et moment important opportun pour avancer, matin, hein. nous remettre Jésus-Christ la vie, ou. Est-ce pas une jeune fille, un jeune garçon, un monsieur, une madame, qui l'a, amen, qui pourquoi guère Jésus, matin, an. Li important, L'important, li l'important, amen, pour, viens joindre amis ça. amis ça, y'a Zami, sa, zami, sa, yon zami Amen qui pas abandonné-le Amen nos amis fidèles qui pas abandonné sous la approcher pas résister pas résister sous la approcher alléluia Amen, sou la approche, Amen. Nous, un jeune garçon qui n'ont pas nous applaudissons Jésus pour ça. Alléluia, Alléluia. Venez, jeunes amis, non, venez, jeunes amis. Amen, ils ont mis ça. Ils ont une capacité, Alléluia, pour le transformer. Les jeunes garçons qui n'ont pas approché encore. Mon troisième qui n'ont pas Amen, Amen, Amen, Amen. Ça l'homme pas faire pour vous. Ça l'homme pas faire. Alléluia. Mais Jésus qui a fait. Jésus fait.